Aurore, coach en orthographe Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore C'est notre courrier Oui, ouais, ah ouais, euh, bah ouais, ouais, ouais, ouais On en a beaucoup hein Ah bah regardez, hein, euh, oh. <rire> on reçoit un carton par semaine en ce moment ah, bah, bah, bah, bah, bah. Et <rire> alors ils nous disent quoi bah, ils nous disent plein de choses En fait, en, en fait ils parlent surtout à moi, à Aurore Je vous en lire une Ah hein, bah donc, oui, euh, allez-y euh, Cher Jean-Jacques, ah, oui. hein, depuis que je regarde vos vidéos, oui. euh, j'ai énormément progressé en français. Oui. Vous êtes formidable, patati patata. Ah, <rire> formidable. Mais c'est pas tout. Hein. Ah, oui. Chaque semaine, je croise deux à trois personnes dans la rue. Hein, ils m'arrêtent, ah. des fans. Ah. Alors, <rire> oui. vous qui êtes si fort en français et oui. en pédagogie, oui. eh bien, vous faites encore quelques erreurs. C'est possible. Parce qu'on ne peut pas dire deux à trois personnes. A ah. ah, marque l'intervalle. Or, peut-on diviser des personnes ah. en plusieurs parties ah. Je ne crois pas. Je sais pas. On peut dire 2 à 3 litres, puisqu'on peut diviser les litres, mais des personnes, non. On dira plutôt 2 ou 3 personnes. Vous m'écoutez hein Oui, oui, oui, oui. oui. Juste que je suis tombé sur une lettre et apparemment c'est pour vous. Ah, bah, oui pour moi euh, Cher Aurore. Euh... Ah, mais oui, cher ouais, Aurore. Aurore hein ouais, ouais, ouais. Alors, cher Aurore, je suis un inconditionnel de vos petites leçons. Je vous remercie surtout de m'avoir fait découvrir Jean-Jacques. Eh bien ma petite leçon c'est fini pour aujourd'hui. Ah bah, apparemment c'est pour moi hein. ah, <rire> on se retrouve bientôt. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. A bientôt Jean-Jacques ah bah au revoir Aurore hein, hein. Au, revoir. Et au revoir les fans. Les fans Jean-Jacques On va leur répondre par écrit. Et bah tiens, ils vont en avoir pour leur argent hein. La prochaine fois, peut-être, vous pouvez faire la vidéo tout seul. Ah pensez Aurore Non